Moi je m'appelle Tom, j'ai 25 ans et c'est mon troisième Noer. Et les deux dernières années, euh, cette année malheureusement j'ai pas pu, mais les deux dernières années j'ai participé au build, euh, donc la construction avant euh, le début du festival, pendant euh, euh, environ une dizaine de jours à chaque fois. Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est que euh, dès le début je suis venu et j'avais pas trop confiance en mes capacités on va dire parce que j'avais jamais fait de construction avant. On te demande ce que tu sais déjà faire et à la fin on te demande ce que tu as envie d'apprendre à faire. Et ça, c'est un truc qui est assez extraordinaire parce qu'on te donne vraiment les, les, les possibilités des deux. Sur mon premier Noël, j'étais vraiment très content parce que j'ai appris vraiment bah, à manier plein d'outils que j'avais jamais maniés. À la fois, c'est intense et à la fois, bah, on t'apprend vraiment, on te donne vraiment des responsabilités. Quoi. On te dit, bah, si tu te sens de le faire, euh, vas-y, fais-le, enfin, on, on te pousse vachement à, à le faire. Tu travailles avec des équipes différentes, tous les jours, euh, tu peux faire des trucs différents, ça dépend en fait un peu. Comment construire ton build, mais il y, y a des gens qui vont faire toute la même tâche tout le temps, d'autres qui vont. C'est très varié, ça dépend un peu des besoins quoi. Ce que j'ai vraiment adoré c'est ce truc là d'apprendre de, des trucs que je connaissais pas du tout quoi. Et franchement euh, en vrai c'est vraiment dur de trouver une expérience mauvaise quoi. Je trouvais ça à chaque fois extraordinaire de, de construire, d'apprendre. Euh, puis tu rencontres les gens aussi différemment en fait que sur juste l'événement. Euh, en fait le fait de participer euh, aux à la construction, etc., tu, tu rencontres des personnes avec qui tu, tu, tu crées des vrais liens et après, tu, pendant l'événement, tu les croises partout parce qu'ils sont un peu dans tous les camps, ils sont un peu partout et ça, c'est aussi hyper agréable. Une semaine unaware, c'est un peu comme un an passé dans le monde par défaut avec les gens parce que euh, tu, euh, tu travailles avec eux, tu fais la fête avec eux, tu vis avec eux, euh, tu les vois quand ils, sont, euh, quand ils sont joyeux, contents, tu les vois aussi quand ils sont euh, terrassés par la fatigue et pas bien, et effectivement ça crée des liens super forts, euh, ça te semble. Correct comme définition. Oh ouais, clairement. Et puis surtout, il y a un truc aussi. Je pense que les conditions climatiques, qui sont à la fois difficiles, font aussi que ça a créé cette chose-là. Il y a un espèce de truc où, bah ouais, la chaleur, le, le, le, le la, la poussière, les, enfin voilà, les, les, et ben ça, ça crée aussi cette espèce de, de, de truc un peu magique, quoi. De, de ouais, effectivement, ouais, je suis assez d'accord, quoi. C'est très intense, quoi. Tu passes une semaine ici, c'est. Ouais.